Essayer de survivre par là, moi je vais ouvrir à côté là, je vais essayer d'aller chercher. Eh, je peux faire des boîtes Oui, tu peux. Ah merde, non, le, le pou. On veut pas. Attends, mais d'où il faut le, le courant pour faire des boîtes, genre Tu sais qu'il faudra qu'on teste un truc, mais il me semble qu'en first room t'as pas de Panzer qui déboule. Quand ah t'es en oui. first room, ouais. ouais Non, non, si ils viennent. C'est sûr me viennent, hein. Ouais. Ils viennent pas quand t'as pas ouvert la porte, mais dès que t'as ouvert, ils viennent hein. Ah y'a le con, y'a le con, y'a le con, y'a le con le con. Ah il est de l'autre côté, il est de l'autre côté, non on l'aura pas l'enculé Je cavale, je cavale Je sais pas si tu pourras Ah, y a, ah non, y a... je l'aurais pas Je sais pas hein. Je l'ai ouvert en tout cas Non, non, non Sur je, je l'ai pas, putain <rire> Oh non Eh vas-y, je suis <rire> en dessous moi <rire> Je vais zapper Putain. Le grand joueur d'origine <rire> Putain j'étais tellement focus sur ton pied que j'en ai oublié le mien quoi Le professionnel <rire> Le débile ah, Le débile Bah vas-y ouais. ouais, vraiment... Je pensais que j'allais jouer avec un grand <rire> un grand génie quoi Ah ouais voilà ouais.